Des gourdes dans les pieds, des des bonnes lourdes bien fermes, à faire pâlir dans les judas sous la douche, mateur, bien écorné. On n'a pas le choix de s'en prendre une bien bonne, mais une bien cuite à petit feu, un petit four à crème migratoire, pour bien froisser l'hiver, à frissonner au coin d'une épaule.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 Faute de binaire, en limonade à zéro temps au tempo Désarticuler les gammes et grainer des arpèges Sur un coin de bois de lit de haut en bas Réécrire sa post-fesse, se la retourner direct en pleine gueule L'accès au miroir se tente sur les autres histoires d'ivoire plus clair, on clarifie, on saute. Assaisonne les eaux Quand on a tout loupé On ne risque plus rien de perdre Même si c'est une avalanche Au coin de l'œil dégouliné Sur orbite spéciale Dessous la paire Dessous la paire Dessous la paire Une merde qui flanche à deux balles Pour crever dans rire à s'en mettre une belle en tête alors l'hôpital n'est pas loin, c'est lui qui vient à toi. Le cerveau raccourcisse fait les cheveux blancs sur toute la ligne. Des emblettes à poil de Noël sur une pâte à ligne de l'obsolescence programmée à faire pâlir d'horreur. Les ratiboisés de la cervelle, les enrubés de l'esclavage moderne, sur la faillite du fond d'éponge laminée, bien mal aimé, bien pas manières rêche en toute sobriété salubre, les dégoûtés de la gouttière entartrée pour qui pleuvoir c'est comme la nuit au fond des âges, c'est comme la nuit au fond des âges. Ça ne se répare pas, ça s'oublie. Ne passe plus par ici pour y remédier parce que c'est l'enroule vitreuse qui a cassé ses filaments qui se lamentent. Alors on sait plus où la mettre, on sait plus où le mettre au carré, la fixer au cordeau, histoire de plus y toucher. L'espoir d'y mettre les doigts dans la prise de crise pour faire danser la conscience assise sur un rebut de tuiles en tout genre. Même les chants des oiseaux ne parviennent plus jusqu'aux oreilles. C'est qu'un cafouille de à la rage dont les mots seraient l'eau qui s'évapore peu à peu de la conscience, qui serait le babillage d'un enfant né sous la contrainte qui serait renvoyé de la vie à vie d'extinction programmée, malaxé dans un grand bouillon à la bouille de poudre décharnée. Et il pleut, alors quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillou. Thank you.